Au centre socioculturel du parc, petits et grands sont sur le pont pour préparer le carnaval de la tour Chabot-Gavacherie. La géante Galuchette est de retour et cette fois, elle cherche l'amour. Euh, mais... Bah « Aujourd'hui, on est en train de faire des, des cœurs parce que en fait bah, Galuchette, elle est très triste, elle cherche l'amour, et du coup, on est en train d'en faire pour Galuchette. » Les grands découpent des cœurs et les enfants petit, les peignent. Tout est fabriqué à partir de matériaux recyclés. « Il y a des bouts de bouteilles dedans. Et ensuite, euh, on prend un grand bambou. » Les gars, c'est les grands qui font ça et on le met à l'intérieur de la bouteille. On fait des fanions et à l'EHPAD ils ont les mêmes et en fait ils ont le même gabarit et ils en font aussi plein et voilà, on passe des kilomètres de guirlandes. À la manœuvre, la compagnie de théâtre La Chaloupe. Rendez-vous vendredi 24 mars à 16h, place Louis Jouvet, pour le départ du cortège.